gagnants émission de sport et du paris sportif bonjour à tous bienvenue dans parier gagnant parier gagnant votre émission dédiée au pari sportif bonjour benoît Bonjour à tous et à toutes. Tout va bien on écoute, ça va très bien. Alors aujourd'hui, dans Paris Gagnant, Benoît, on accueille un, un invité. Qui est-il Oui, c'est ça. Voilà, je vous avais dit hein, que euh, bah, vous pouvez hein, m'envoyer en, des mails avec, euh, si, si vous voulez, de, de parler de, de différentes choses euh, à, à la radio pendant l'émission. Donc, ben bah, voilà, on a notre, notre premier... Euh, alors c'est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. À tous. <rire> Bonjour. Alors Valentin, et tu es belge Tu habites en Belgique oui, c'est bien ça, j'habite en Belgique. Ouais. C'est ça. Et euh, bah, de, de quel côté je te dis ça Parce que je connais des, des gens aussi en Belgique qui habitent plutôt du côté de Mons. Je ne sais pas où tu es situé, toi. Ou oh non, c'est plus au sud. Non. Plus à la au sud. française. D'accord, d'accord. Euh, donc, Valentin, en fait, il, voilà, il, il m'a écrit un mail et j'ai trouvé très, très intéressant. Euh, un petit peu ce qu'il ce qui m'avait écrit, il avait fait une étude et euh, voilà, vous savez que j'aime bien aussi tout, tout ce qui est stats et euh, ce qui peut aider à, à l'analyse dans, dans les paris. Donc Valentin, est-ce que tu peux te, te présenter un peu voilà, dans, dans, dans, les, dans les paris sportifs, ce que, ce que tu fais Et puis on, on, on va parler de, de l'étude sur les compétitions internationales euh, sur le, le football que tu m'avais euh, envoyé. Très bien. Euh, donc euh, en termes de paris, bah, je vais être franc, je suis ce qu'on appelle euh, le parieur lambda. D'accord. Donc voilà, je suis franc, je ne gagne pas ma vie avec les paris, loin de là. Okay. Euh, je suis un passionné de sport, c'est pour ça que je fais des paris de temps à autre, ouais. mais sans avoir la, la prétention d'en vivre. Ok, ok. Bon, Donc, bah, déjà, euh, ouais. il voilà, n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de problème. Tu as, as un boulot à côté oui, oui ah, c'est ça. Je ok, travaille. ok, ça marche, ça marche. Euh... Et donc voilà, as... tu t'es dit, tu, tu, tu fais des recherches et tout. Et là, tu m'avais envoyé quelque chose. Est-ce que tu peux euh, voilà expliquer un, un peu aux auditeurs euh, euh, ben, l'étude un peu que, que tu avais faite Donc voilà, donc, euh, je, me suis sur, euh, enfin, je me suis posé une question. Je me demandais les équipes qui organisent un tournoi international en football, donc que ce soit Coupe du Monde, Coupe des Confédérations ou Coupe continentale. Ouais. Est-ce que ces équipes-là, euh, que faisaient-elles lors de leur match d'ouverture Est-ce que ça pouvait avoir un avantage de recevoir une telle compétition ou pas du tout lors du match d'ouverture Oui, d'accord. Euh, donc, euh, je me suis penché donc sur toutes les compétitions depuis 98, donc à savoir les Coupes du Monde, les Coupes des Confédérations, Coupes d'Europe, Coupes d'Asie, enfin tous les continents. D'accord. Et euh, j'arrive à un échantillon de 66 matchs. Et donc, ce qu'on peut analyser, c'est que sur les 66 matchs, euh, 39 équipes ont gagné le premier match, soit 59,09%. Ok, c'est ça, euh, oui, je vois. <rire> 19 équipes ont eu un nul, soit 28,78%. Ouais. Et 8 équipes ont perdu, soit euh, 12,12%. C'est ça. Et ta question, en fait, c'est savoir si, si on pouvait... en en sortir quelque chose. Alors, euh, bon pour, pour les Français, euh, c'est 1998 hein. euh, tout ah à l'heure. Oui, oui, oui. ah <rire> oui. Parce que j'ai vu que Pierre-Yves il m'a regardé bizarrement et il dit ouais, OK, je dis je vais. Te non non, je t'ai pas regardé bizarrement. Je me suis dit là, il va falloir un interprète. <rire> oui. Voilà, c'est euh, 1998. Voilà, donc euh, donc ça ça belle année hein pour bon je parle pour nos français. Voilà, euh, est-ce qu'il y en aura d'autres en 2018 Ah, fini pareil, on va peut peut-être voir peut-être voir quelque chose, on verra bien. Mais bon, euh, en tout cas, je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire que sur les compétitions internationales, donc Coupe du Monde, hein, Coupe des Confédérations, il y a quoi encore euh, Je sais plus, il y a quoi le championnat d'Amérique du Sud aussi Oui, le, ouais, qui bah, tous, tous les continents. Hein, c'est oui. ça. Euh, et donc, il euh, bah, y a souvent, euh, bah, souvent forcément, eu, eu, eu, un pays qui, qui reçoit. Hein, et généralement, il fait le match d'ouverture contre bah, après, une autre équipe, forcément, qui, qui, est dans, qui est dans sa poule. Et euh, en gros, moi, ce que je ressors, c'est que. L'équipe, euh, justement, qui reçoit la compétition et qui joue le premier match d'ouverture ne perd ce match que 12,12% 12 du temps. Donc, c'est assez intéressant. Euh, moi, ça, c'est une donnée. Alors, ce qu'il faut faire quand vous avez des choses comme ça, c'est que vous avez un fichier, vous mettez un petit peu des choses que vous avez repérées. Et puis, bah, le jour, bah, là, par exemple, il va y avoir le cas. Hein, il y aura Russie euh, en match d'ouverture contre. Euh, Joue contre X aujourd'hui, j'en sais pas. Et normalement, sur l'échantillon de 66 matchs, alors ok, c'est 66 matchs, hein, c'est pas non plus, il faut faire attention, il prendre avec des pincettes, pas forcément représentatif, parce qu'on dit qu'il faut avoir 500 matchs hein, pour avoir un échantillon représentatif. C'est pas moi qui dis ça, c'est tous les gens qui, qui, qui bossent avec les, les chiffres, les probas. Euh, donc, mais 12,12% 12 du temps, l'équipe perd. Donc, ça veut dire que si vous faites euh, un drone no bet, enfin, l'équipe qui reçoit domicile en drone no au bet ou en, en double chance, vous avez quand même, normalement, un bon pourcentage de probabilité de, de remporter votre pari. Et c'est en ça que je trouvais que, que ton étude était assez euh, assez intéressante. Donc, je sais pas si voilà tu, tu avais le, imaginé tout ça, ce qu'on pouvait en tirer derrière, mais euh, est-ce que tu es d'accord avec cette, cette analyse oui, oui, bien sûr. Après, bon, je sais qu'il est un peu trop tôt pour son service, en attendant il a principalement le tirage au sort oui. et les effectifs qui peuvent être importants. C'est ça, mais euh, ça peut être intéressant pour la suite. En effet. Ben voilà, c'est ça. Comme, euh, euh, comme par exemple, on dit les baignoires, les baignoires euh, des équipes, ok, ça, ça peut faire un paramètre dans ton analyse, mais il faut pas que faire là-dessus. Par exemple, Bordeaux, bah, Marseille n'a pas encore gagné à Bordeaux. Euh, là, ça fait 40, mais non, 41 ans que ça va durer. Euh, Bordeaux gagné, euh, gagné 1-0, il y a eu égalisation à, à la dernière minute pour, pour Marseille, là, au dernier match. Mais euh, voilà, il y, y a des choses comme ça aussi. Ben vous faites une analyse pure et dure, on va dire, avec les paramètres qu'il faut, les compos d'équipe, la fatigue, le, voilà but euh, encaissé, but marqué à l'extérieur domicile, enfin voilà différents critères. Et puis ça, bah, en fin d'analyse, ça peut aussi venir vous conforter ou pas dans votre euh, dans votre dans votre analyse finale. Donc euh, voilà, pour ça, je trouve ça très intéressant des, des choses comme ça. Euh, et voilà, vous avez tous vos idées. Des fois, vous dites tiens, je vais, je vais regarder ça. Et euh, comme moi, je sais plus Pierre-Yves, j'avais fait ça sur les under over 2,5 buts, donc les plus ou moins de 2,5 buts lors des matchs de barrage là pour la Coupe du Monde. Et euh, bah, mine de rien, il y a eu pas mal de, pas mal de, de matchs serrés avec moins de 2,5 buts. Donc euh, voilà, il y, y a des choses à retirer de tout ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et si tout, on met tous un peu nos, nos forces et, et nos connaissances et nos différents travaux ensemble, bah, on, on peut sortir quelque chose de, de très intéressant. C'est pour ça, Valentin, euh, voilà, je, je trouvais sympa euh, et je voulais que tu passes à Montaigne pour, pour expliquer un peu ce que, ce que tu avais trouvé. Bah, en tout cas, voilà, si tu as d'autres travaux, n'hésite pas. Moi, je sais que ça, je vais le noter. Et euh, quand il y aura le tirage au sort le 1er décembre, on en reparlera parce qu'on se dira, bah, tiens, la Russie rencontre, machin. Et, et on verra déjà, parce qu'une fois qu'il y aura le tirage au sort, sorti, les boucs vont pas tarder à sortir les codes de, de, des matchs. Hein, donc on, on pourra déjà en. En parler. Euh... Ouais, je... Les pays organisateurs euh, mmh. sont en général des, euh, des pays qui sont quand même déjà bien dotés footballistiquement, quand même. Euh, la Corée équipe, du quoi. Sud et ouais. du Japon en 2002. Mmh. Si on regarde depuis 1998, euh, ouais. bon, il n'y a pas eu euh, forcément de, de, de mauvais pays. Alors, quoi. Je... Ah. Justement, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas pris que les coupes du monde. Il y a aussi, des, par exemple, des, des coupes euh, des coupes continentales, c'est des entre guillemets, plus petits pays qui ont organisé, ouais. qui euh, puissent pu s'en sortir avec un nul ou une victoire. Et tu ajouté la Coupe des Confédérations des... aussi Oui, il a mis. Ouais. Oui, Coupe des Confédérations aussi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Après, euh, mais moi là, tu, tu me disais, ah, j'ai pas eu le temps, mais je vais aller regarder tout ça et, et je vais regarder les équipes justement. Les... Il y a huit équipes qui ont accueilli sur les 66 qui ont perdu. Mais je, je veux aller voir ces équipes-là. C'est qui équipes. Si bah, j'arrive à En retour... concurrence dans les huit. Ouais. Si je peux me permettre. Vas-y. Dans les huit, il y a le. Comme exemple, le Portugal en 2004, qui pourtant partait favori et a perdu, contre la Grèce en match d'ouverture. Intéressant, <rire> intéressant. Voilà. Euh, la Grèce, les Grecs, on les retrouve de temps en temps comme oui. ça. Ils peuvent faire des exploits. Bon, ils peuvent aussi se prendre des branlés comme en Croatie, là, mais euh, ils peuvent faire des, des exploits. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Et, et, et, et en plus, dans ces matchs-là, moi, ce qui m'intéresserait, bon, après, là, c'est peut-être des vieux matchs, je, je vais peut-être avoir du mal à trouver ça, mais les statistiques du match, est-ce que le Portugal a dominé tout le temps et que la Grèce a eu un tir et l'a marqué, tu vois Ça, ça, ça, ça, ça m'intéresse aussi. Bah, Valentin, merci en tout cas d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Ça, je pense que c'est. Et puis voilà, hein, si, si tu veux <rire> de faire des études comme ça, il n'y a, a, a pas de souci. On, on est friand et, et c'est super intéressant de voir ce qui va se de voir ce qui va se passer en tout cas. Donc euh, merci à toi pour ça. Pierre-Yves, merci je... à vous. Euh, Valentin, tu, tu l'as pas fait cette étude sur la coupe des vis. <rire> euh, non, mais non. Ah, oh, sur mais sur ouais. les résultats du pays organisateur, au final, si ça penche d'un côté non, plus d'un autre. <rire> Et en, en plus, c'est marrant, c'est France-Belgique. T'es en Belgique, est on est en France. Ouais, ouais. Attention. Attention, attention. Enfin bon, euh, vous avez un goffin qui est un peu en feu fin en ce moment. Si son ouais, jeu, si si voit, si je la récupération de, ouais, de la balle, j'allais dire si son genou il tient. Euh, ouais. Mais ça peut être intéressant parce que Darcy il est capable de sortir des matchs aussi. Donc aussi, ouais, se... ouais, ouais, ouais. on va on va, on, on, on va en parler nous en fin d'émission. Ça, ça va être ça va être sympa à suivre ça ce, ce week-end. Euh, cette confrontation France euh, Belgique. Bon ben bah, Valentin, merci en tout cas de de tout ça. Et puis ben bah, je te dis je te je te renverrai aussi un petit mail et tout. Et euh, quand il y aura la Russie là, qu'on saura contre qui ils jouent, je te je te, voilà, tu, tu verras, je pense que tu vas suivre ça aussi et on pourra en parler ouais. de ce match-là. <rire> bah, merci en tout cas à toi. Merci, merci Valentin. Merci à vous de m'avoir écouté. Hein. Au o revoir. Merci Valentin. Au revoir. Merci. <musique> Et donc, euh, Valentin nous a fait la petite transition pour aller directement vers euh, le sujet de la semaine. C'est la Coupe Davis. Bah, ça oui. sent le. C'est des week-ends qui ont une odeur euh, particulière. Moi, j ça, ça me rappelle 91, Yannick Noah à Lyon. Ouais. Euh, ça bon. me rappelle tristement 2002, la finale perdue contre la Russie. Et euh, bah alors, ce week-end, 2017, que va-t-il nous réserver La France contre la Belgique. Euh, là, en termes de Paris, ouais. c'est pas fastoche. Euh... Parce que là, sur des événements comme ça. C'est difficile clairement de dire bon bah, je ne vais pas parier sur l'équipe de France parce que je ne le sens pas. Ah bah là concrètement, euh, voilà, c'est en France, on, on reçoit. Euh, oui, forcément il y a beaucoup de Français qui vont jouer sur, sur l'équipe de France, ça, ça c'est sûr. Euh, quand tu regardes aussi un petit peu les, les compos d'équipe, euh, bah, euh, Noah a sélectionné de son Pouille pour les simples, Herbert Mahut. Double. Alors attention, Herbert. Euh, il se murmure que ce serait plutôt m'a Mahu en double parce qu'Herbert est, est un peu bloqué qui est là en tant que remplaçant. C'est ça. Et Beneto qui a fait un, un tournoi de Paris un, de, de fou là. Euh, le, le vieux Beneteau, entre guillemets, c'est censé être sa, sa dernière saison, mais voilà, il, il est pas mal en forme, donc faut, faut voir. Et, et en face, euh, ben voilà, en face. Alors quand je vous demande de citer un joueur belge, <rire> bon bah ben, oui, à part euh, Gauffin, à part Gauffin je crois que si vous n'êtes pas spécialiste, il n'y a personne qui peut m'en sortir. Mais voilà, il y, y a Steve Darcy qui est aujourd'hui euh, capable de faire des perfs, il est capable de faire de, de bons matchs. Alors, il est quand même sur une très bonne série oui, euh, en, en Coupe Davis. Mmh. Il a remporté ses quatre derniers duels euh, donc en simple en Coupe Davis, dont celui face à l'Australie en, en mmh. demi-finale. Non, non, mais ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que je dis, que ça va être... Euh, pour moi, les, les Boommakers ont mis un car, euh, 1, 25, je crois, et 4 la Belgique. Bon euh, bon après euh, je vous cache pas que moi euh, peu importe parce que j'avais pris la France et la Belgique déjà il y a un bel lurette et quoi qu'il arrive euh, je gagne un peu d'argent dans, dans le dans, champion dans, du pays non mais dans, dans dans les deux cas et et, et, et éléments de, de de mon club pourront voilà ils peuvent le peuvent le dire parce que voilà j'ai je les ai mis euh, je préférais quand même la Belgique hein, voilà j'ai dit je parais pas avec mon cœur moi personnellement euh, parce que je gagnerais quand même plus d'argent mais euh, et c'est possible parce que Tsonga Pouille, euh Gauffin est capable de battre les deux. Alors après, euh, j'ai une petite interrogation sur son genou, mais voilà, il a tenu pendant les masters, il a battu comme fédéraire, enfin, je, je, je signale juste ça comme ça, euh, il y a quelques jours. Euh, il a bien tenu contre, contre Dimitrov aussi. Dimitrov, on va dire que c'est un petit fédéraire, mais euh, voilà, il, il commence à, à prendre confiance, euh, il, il, il peut atteindre aussi le, le top 2-3 euh, mondial. Donc euh, si Goffin, voilà, il y a des scies, hein, si Goffin prend ses deux points contre son et Pouille, alors, ça va super intéressant parce que Darcis derrière, autant le double, je pense que la Belgique va perdre, autant Steve Darcis contre un Lucas Pouille. Euh, voilà, ça peut être aussi très, très serré. Je pense qu'il aura plus de mal contre son gars, mais pour moi, une des deux équipes va gagner 3-2. <rire> une des deux équipes va gagner 3-2. Donc, c'est vraiment très, pour moi, très serré. Et alors, le cœur, bah, écoute, le cœur, comme je l'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'incorporer dans quelque chose de comme ça. Tu as envie. Oui, moi aussi, je voudrais que la France <rire> soit. Bah, ça va un moment qu'on tourne autour. Et, euh, et voilà, avec mais la. 2001, sa... la dernière. Non, mais c'est ça, avec la symbolique de Noah qui est là. Euh, franchement, bah oui, pour mon pays, j'ai envie que la France, mais ce n'est pas parce que j'ai envie qu'ils vont le faire. C'est toujours pareil. Euh, donc voilà, très, très intéressant à suivre, euh, à suivre ce week-end, ce, cette confrontation-là. Et euh, parce que la Belgique, euh, nos cousins, nos voisins belges, sont capables de venir euh, nous taper à la maison. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est pourtant c'est un petit pays la Belgique. Mais même au foot, hein, on voit, au foot, tu fais un Belgique France, c'est pareil. On... Ils sont aussi forts que nous, si ce n'est plus. Donc, euh, ça va être intéressant. Si vous pouvez en plus y diffuser en clair, ce qui est pas. Mmh. Tout le temps le cas de toutes les compétitions. c'est deux matchs le vendredi, un match le, le samedi. C'est ça, le double samedi et les deux zones de match, le... s'il ouais. y a besoin, les deux zones de match le, le dimanche. Parce que, voilà, non, ça ne va pas se terminer, ça ne va pas être un sweep, comme on dit mmh... en basket. Bah écoute, euh... alors s'il y a un sweep, je ne vois plus le sweep du côté français, mais c'est ce serait... possible, mais euh, j'ai du mal. J'ai du mal à avoir un sweep sur, sur ce match-là, en fait. Alors, il y a. Autre chose qui est intéressante, c'est de voir aussi ça sur le. On, on en a fait des émissions l'année dernière là-dessus, c'est sur le, le côté série. Euh, mmh. La France est sur euh, trois finales perdues mmh. euh, 2002, 2010, 2014. Puis de son côté, la Belgique est sur, deux euh, elle est sur sa deuxième finale. Elle a une finale de perdue. Ouais, c'est ça. Alors, euh, les séries, toi, comment tu l'abordes dans tes paris bah, Déjà, il y a une série qui va se finir. <rire> dans Parce tous les cas, forcément, il y aura un gagnant. Euh, on est d'accord. Euh, bah, la loi des séries. Alors, la loi des séries. Euh, en sport, comme j'ai dit hein, tout à l'heure Valentin, par exemple Marseille n'a pas gagné depuis 40 ans à Bordeaux, par exemple. Elle, elle dure, elle va s'arrêter un jour, mais là elle dure. Quand elle va s'arrêter, je n'en sais rien, je n'ai pas une boule de cristal. La série pour la France à Belgique, il y en a un des deux qui va gagner, donc ça va s'arrêter. Est-ce que ça va être la France qui reste sur quatre, quatre revers consécutifs C'est possible voilà après c'est ça la beauté du sport moi j'avoue que euh, j'en vois hein, des fois des parents qui me disent bon bah là voilà là la série va, va s'arrêter là c'est pas possible elle va s'arrêter machin bon euh, si t'as nous demande pas euh, voilà je pense qu'il faut euh, faire abstraction des séries de toute façon les séries c'est fait pour pour être cassées euh, tu peux l'incorporer un petit peu euh, dans dans ton analyse pour peut-être confirmer euh, ton point de vue euh, donc pour répondre à, à ta question et pour clore le sujet les séries pourquoi pas euh, l'incorporer voilà, en fin d'analyse pour un petit peu certifier un peu votre point de vue. Mais il ne faut surtout pas se dire « je prends un pari parce que la série va s'arrêter là ». C'est comme vous le savez très bien aujourd'hui. S'il n'y a, a rien derrière, si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de, de ça, laissez tomber et, et gardez plutôt, votre, gardez plutôt votre, votre argent. Voilà. On conclut sur cette Coupe Davis, euh, qu'est-ce qu'il y a comme pari à prendre bah euh, comme j'ai dit il y a euh, qui va gagner le qui va gagner la, la compétition d'accord donc là c'est une cote autour de 1.20 la France 3 ans, de la Belgique quelque chose comme ça et vous pouvez aussi parier sur les matchs comme un tournoi classique donc, euh, bon, là, je n'ai pas les codes sur les yeux, hein, mais euh, voilà, vous allez sûrement avoir euh, bah, les codes pour Tsonga Gauffin, euh, Pouille Gauffin. Et là, vous pouvez aussi jouer sur ces matchs-là comme un tournoi normal. En fait. ben, merci, Benoît. On va clore cette partie Coupe Davis. On va euh, enchaîner avec un petit peu de Ligue 1. On revient sur le foot pour terminer cette émission de parier gagnant. Et avant de clore cette émission, on fait quand même un petit point par la Ligue 1. Puis euh, peut-être ailleurs, nous verrons, nous allons essayer de faire un petit tour de ce qu'on a euh, en Ligue 1. Bon, bah Benoît, tu n'es yes. pas convaincu par euh, par euh, cette journée. Il y a rien là-dedans qui te fait rêver, il y a rien qui te tente. C'est ça, et, euh, et j'annonce tout de suite. Voilà, euh, je ne, je vais pas faire de paris sur la Ligue 1. Je vous fais un pari sur un autre championnat vu qu'on nous dit vous arrêtez pas de jouer, de, de parler que du championnat de France. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je, je ferme. Euh, ouais, non, il y a rien qui me il n'y a rien qui me fait, euh, entre guillemets, sauter au plafond <rire> » sur, euh, sur un petit peu la, la journée là de, de championnat de France. Euh, je répète, euh, la Coupe d'Europe est de retour. Il y a des équipes qui jouent en Coupe d'Europe, il y a des équipes qui ne jouent pas en Coupe d'Europe. Donc il faut faire un petit peu attention à, à tout ça. Et vous verrez aussi tout à l'heure, je fais un peu de teasing, mon pari de fin d'émission euh, concerne un, un, un, un, un championnat belge. Allez, je lance un championnat belge. Voilà, vous verrez. Euh, donc attention, hein, euh, bon, après, euh, PSG, Monaco, il y a un Monaco, PSG. Alors, si c'est le Monaco euh, de hier soir qui a joué contre euh, le Red Bull Leipzig, euh, euh, bon, euh, ouais, on ouais, ouais, peut ouais. mettre un joli billet sur le PSG parce qu'il y aura pas photo. Mais attention, je pense qu'ils vont ils vont être ils vont avoir un peu les nerfs, ils vont vouloir un peu démontrer que c'était pas à leur niveau et ils vont essayer de se sortir les doigts entre guillemets. Euh, voilà, je dirais pas l'expression, mais euh, Vassiliev a piqué sa gueulante. Voilà, est-ce que c'est les a pas piqué au vif et est-ce mm. qu'ils ils sont très capables de prendre le match. Je les vois pas battre le PSG, mais ils sont capables de prendre le point du, du match nul. Donc Nice Lyon, pff, voilà, les cotes sont serrées. Les deux clubs jouent en, en Europa League. Euh, Marseille Guingamp. Puis on parlait de série tout à l'heure, bah mais oui. euh, là il y a Lyon qui est sur une très belle exemple, série de sept matchs sans défaite. Par exemple, voilà, est-ce que elle va s'arrêter J'ai pas la boule de cristal. Euh, T'aimais bien, toi, tu me parlais de l'émission d'avant danger là. Bah, danger qui joue à l'extérieur et voilà. qui a encore, qui a, qui a concrétisé ses efforts à l'extérieur avec un nul contre pour Guingamp le week-end dernier. Pour prendre un point. Hum, c'est ça. Ils n'ont pas perdu cette année à l'extérieur. Est-ce que ça va s'arrêter à 3 3 3 Angers. Voilà. 3 c'est pas fou fou non plus. Hein. Non, mais euh, voilà. 3, 3 c'est quand même 14 e Bon, euh, Angers c'est 16 vois. Donc c'est des équipes. Ils ont un point d'écart entre les deux. Ça se vaut. Euh, D'ailleurs, ça se voit dans les cotes. Euh, Lille, Lille de Bielsa, courant alternatif. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ils font un bon match contre Saint-Etienne. Ils perdent 3-0 à Amiens. Bon, voilà. Euh, justement, metz maître ben écoutez, là c'est le match de la dernière chance pour Metz. Alors est-ce que qui dit match de la dernière chance dit obligation de gagner Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire Ça c'est toujours pareil. Un petit drone no au bain Metz, un code d'un 60, euh, pourquoi pas jouer, mais c'est tellement faible. Metz c'est 4 points. Euh, Lille euh, 19e c'est 12. Donc il euh, y a un gros souci à Metz. Donc euh, pareil, je ne peux pas faire confiance à une équipe qui a 4 points. Euh, Dijon-Toulouse c'est serré. Camp euh, Bordeaux, euh, pff, voilà, Camp Bordeaux, euh, je ne vois rien comme scénario de match. Rennes non, Rennes Et Lamouchi, là, est favori. Et la Mouchi là, qu'est-ce qu'il est capable de faire la Mouchi avec cette équipe là Est-ce qu'il est capable Alors, de faire Après, euh, on va dire quand même un peu de bien, enfin un truc positif pour les Rennais. Euh, c'est un derby, le dernier derby contre euh, Guingamp, s'est mal passé. Ils ont mmh. peut-être envie mmh. de se racheter. Mais oui, c'est humain. Mais c'est pareil dans les paris, tu, quand tu veux te racheter, ok c'est bien, mais est-ce que tu vas le faire euh, aucune équipe ne veut descendre en Ligue 2, il y a toujours 3 qui descendent tous les ans. 2 <rire> ou 3. Donc euh, c'est toujours pareil. Euh, moi, j'ai absolument rien con contre Rennes. Au contraire, euh, je voudrais bien que tous les clubs redon soient 1, 2, 3, 4. Ce serait très bien. Mais, euh, mais voilà, je... ça va pas forcément être évident. Euh, Nantes, ils ont des bases solides, ils savent sur quoi jouer. Ils sont quand même 5e. Bah, Rennes et, et voilà, Gourgu fait partie. J'avoue que je ne sais pas ce que la Mouchi va réussir à faire avec l'équipe. Ça peut être catastrophique, ça personne ne le sait. Donc euh, voilà, je, je souhaite hein, que... que Rennes... Euh... Gagne le match, mais j'ai pas de préférence entre Rennes et Lund, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, je reçois de toute façon le, le meilleur match possible. Et euh, par contre, Saint-Etienne 91 contre Strasbourg, Pff, pareil, vous savez ce que je pense, Saint-Etienne, jamais de la vie je, je le prendrai. Euh, même si Strasbourg non plus, c'est pas, pas génial. Euh, mais voilà, ce match-là, j'y touche pas. Donc ah ouais. comme vous avez compris, la Ligue 1, hein. voilà, Quel entraîneur sera sur le banc de Saint-Etienne je, je, je, Ah oui mais oui, il y a encore cette affaire où ils mettent Sablé ils Sablé pas les, les diplômes. Mais qui dirige Saint-Etienne Qui dirige Il y a des supporters des Verts. Expliquez-moi, je ne comprends pas comment votre club il fonctionne. Donc, euh, il <rire> va falloir nous. Le... Mais oui, non, mais il faut me l'expliquer, ça. J'avoue que c'est un mystère. Tu mets un entraîneur, mais qui n'a pas le diplôme. Donc, tu as, as 15 000 ou 25 000 d'euros d'amende à bah, faire. Ça fait match. 100 000 euros d'amende par, euh, par mois. Faut arrêter. Par ils mois. ont peut-être un, un puissant fond, mais j'en sais rien. Mais Bon, bref, il y a des choses que je ne comprends pas dans le foot. C'est pas prêt de changer, je pense. Bon, du coup, pour cette Ligue 1, il bah, n'y a rien. Non. La Ligue 2, on a regardé vite fait. Alors, je vous le dis hein, en off Pierre-Yves, Ah oh ben Brest va pas perdre le match. Ouais, mais euh, <rire> comment il veut me... Brest Alors, Brest, pas... Brest sur les trois derniers matchs à domicile, c'est deux nuls, une défaite. Franchement, oui, comme ça, je vous dirais, brest renobet c'est pas mal, une cote de 1-6. Mais il faut regarder le classement de Brest à domicile. Pas... Oui, Brest à domicile, c'est pour ça que je lui ai dit ça, 18e. On est 3e à l'extérieur, mais 18e à la maison. Donc, euh, j'ai dit, on passe. On va voilà. chercher autre chose. Donc... Et tu nous amènes droit vers la Jupiler League. Voilà, alors, euh, pour nous, Bretons, Avec la Jupiler League, on, on aime bien. <rire> oh, non, on va avoir encore des commentaires. Euh, oh, vous êtes bourrés, euh... machin, <rire> ça. Mais non, non. Mais on ne voit pas l'écran, c'est pas grave. Euh, donc, j'ai été voir euh, en Belgique et puis merci aussi à, à Jonathan à le Zenwin, parce qu'il m'avait euh, déjà donné ce petit détail que Zulte Waregem et eh oui la ville de Zulte Waregem c'est euh, deux villes en fait qui sont jumelées a toujours du mal après ses matchs de euh, Europa League et n'arrive pas à en gagner un. Voilà et, euh, et effectivement j'avais été euh, j'avais été regardé et, euh, et Jonathan avait, avait tout à fait raison. Voilà, c'est très compliqué, euh, très compliqué pour eux après un, un match de, de Coupe d'Europe. Ils n'arrivent pas. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Euh, défaite à vitesse, à vitesse. Euh, non, défaite à Ostende 4-2. Défaite chez eux contre Wazeland BVRM 5-2. Euh, et je peux vous en citer plein de choses comme ça. Euh, défaite chez eux contre le Keren 3. -1. Tout ça, c'est après des matchs de Coupe d'Europe de cette année. Hein. Euh, c'est assez hallucinant, euh, je, on ne on comprend, comprend pas trop pourquoi. Voilà. Et quand ils gagnent, c'est parce qu'ils euh, ont gagné une fois, c'était en tout début de saison, euh, parce que l'autre équipe a pris un rouge. Voilà. Donc il y avait des, des faits de match. Donc je me dis que cette, ce week-end, ils, ils vont jouer contre Bruges. Voilà, le, le club de Bruges est... Euh, alors vous allez me dire, c'est pas folichon, d'accord. La cote de Bruges du club de Bruges est autour de 1,40. Eh ben moi je vous le dis de, de l'apprendre. Pourquoi Parce que Bruges ne fait pas de coupe d'Europe. Donc niveau fraîcheur Bruges, euh, niveau technique des joueurs sur le terrain Bruges, euh, Zult ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, pas bon après un, un match d'Europa League. Ils vont à Nice en plus. Il faut absolument qu'ils gagnent pour rester dans donc ils vont donner à fond. Donc voilà, et Bruges à domicile cette année, c'est 7 matchs, 7 victoires. Euh, voilà, je vois pas comment Zult va ramener quelque chose de, de Bruges. C'est pas la voilà, c'est pas forcément le pari du siècle, mais voilà, avec tout ce que je viens de vous dire, je, je, je vois mal Bruges ne, ne pas remporter le, le match. Même peut-être un Bruges moins 1 peut être aussi intéressant pour, pour monter un peu la cote. Ça veut dire que si Bruges gagne juste un but, vous êtes remboursé. Voilà pour moi l'analyse. Je pense que John Zenwin sera, sera d'accord avec moi. Euh, voilà, donc ce n'est pas du championnat de France, c'est du championnat belge. Voilà. Voilà. Eh ben, merci Benoît pour cette émission. De rien. On donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine. Tout à fait, en espérant que ce soit filmé cette fois-ci. Voilà. En espérant, voilà. C'est ça. Et euh, on, on s'excuse pour la semaine dernière, on, on a dit quelque chose sur les Pays-Bas qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde 94. Ah oui, on a vu un.. On a vu, ah ça c'était toi, vas-y. Débrouille-toi. Et bah, voilà, pardon, pardon, pardon, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Voilà. Désolé. La, la science, là, t'as fait, euh, fait des. Bah ouais, j'ai bloqué. Le, le, puits de, le puits de science au niveau du sport, ça, t'a bloqué. T'as bugué, ouais, mais ça arrive, ouais, ça arrive. Ouais, ouais. Mais merci de nous avoir corrigés. Et bien justement, vous êtes là aussi pour ça. Mettez des, des commentaires. Partagez si vous aimez euh, la, la vidéo. On essaye de, de passer un bon moment ensemble. Vous voyez, Valentin est passé. Encore un grand merci à Valentin. Si vous voulez passer aussi l'antenne, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, pour parler d'un sujet, pas juste pour. Euh, voilà, un, si, si vous avez un sujet <rire> que, dont, dont vous voulez euh, parler. Et, euh, et puis voilà, bah, écoute, en espérant que la, la semaine prochaine, on vous puissiez nous voir, ce serait bien. <rire> Allez, merci Benoît. Merci. Et à, à très à tous. bientôt. Au revoir à tous.